En ville. J'ai rendez-vous avec Mireille. Elle est de retour de Paris. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais lui faire visiter le Fort Saint-Louis. Je la retrouve devant. Tu rentres à quelle heure? Euh, je ne sais pas. Sans doute dans l'après-midi. D'accord. Avant de rentrer, tu passes au marché. Tu me prends de l'ananas, des oranges et des caramboles. Euh, ok. Tiens. Voilà de l'argent, prends aussi un kilo d'igname. Tu n'as besoin de rien, Lucien va en ville. Ah si, justement, ça tombe bien. Tu peux rendre ces livres à la bibliothèque s'il te plaît et en échange tu prends trois autres livres. Voilà ma carte. Bon, qu'est-ce qu'il te faut comme livre? Voilà les titres. N'oublie pas, j'ai besoin de ces livres pour la semaine prochaine. Est-ce que quelqu'un va en ville aujourd'hui? Oui, Lucien. Il y va maintenant. Ah, très bien. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Oui, euh, ça dépend. Est-ce que tu peux aller à la poste et envoyer ce paquet? Euh, oui. La poste ferme à midi, non? Je vais d'abord au oui, puis je dois aller au marché. Ensuite... Tu fais ça pour moi. C'est important. OK. Dis, Lucien, tu peux passer chez le disquaire j'ai commandé un disque compact. À mon avis, il est arrivé. Voilà le reçu. Je ne sais pas où est ce disque, moi. C'est très simple. L'adresse est sur le reçu. J'ai déjà payé. Bien, c'est tout. Au retour, tu peux aller à la boulangerie. Tu prends deux baguettes. Tiens, voilà 5 francs. Prends-moi aussi le journal. Ça suffit pour aujourd'hui. Si tu n'as pas le temps, tu ne fais pas tout. Mais n'oublie pas d'aller à la poste. C'est important. Pense à passer à la bibliothèque. Fais attention, elle ferme à midi et demi. Et j'aimerais bien avoir mon disque compact aussi. Et pour les fruits, regarde bien, il ne te fait pas avoir. OK? OK. OK. Bonne promenade. Tu vas voir. C'est très intéressant, le four. Merci, Lucien. C'est sympa. Tu ne veux pas un sac? Merci, ça va. Bonjour. Est-ce que par hasard vous allez en ville aujourd'hui? Au secours! <rire> <rire> Ça fait. Super Comment vas-tu Bien. Excuse-moi, je suis un peu en retard. C'est pas grave. On y va euh, j'ai un petit problème. J'ai plein de trucs à faire. J'ai une liste de courses pour ma mère. J'ai un paquet à mettre à la poste pour mon père. Un disque compact à aller chercher pour ma soeur. Et je dois passer à la bibliothèque. Eh bien, si tu veux, je viens avec toi. Ça c'est pas, mais qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on y va maintenant ou est-ce qu'on va d'abord au Fort Saint oui? Qu'est-ce que tu préfères? On peut y aller maintenant. On a le temps. D'accord. Allons-y. On commence par quoi? D'abord, il me faut des fruits. Mmh. On peut commencer par le marché. D'accord. Ah ouais, Bonjour. Bonjour. Combien d'alanas? À 15 francs, Doudou. Mais tu prends à 10 francs. Ok. Ça sera tout? Il me faut aussi 2 kilos d'orange, 1 kilo de carambole et 1 kilo d'igname. Depuis ton départ, comment trouves-tu notre marché? Changer. Très sympa. Ça fait combien 70 francs. Voilà. Mmh. Au revoir, madame. Au revoir, Doudou. Ça fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant On va sur le disque. Ils étaient commandant à disque compact. Où est-ce que c'est Je ne sais pas, mais j'ai l'adresse. Le hit parade, c'est à la rue Lamartine. Alors, allons-y. C'est pas là. La... Je crois, oui. Hum, attends, on va demander à quelqu'un. Pardon, monsieur. Est-ce que vous savez où se trouve le hit parade, s'il vous plaît? Le hit parade? Attendez... Je sais que c'est par là, mais où? Ah oui, c'est derrière vous, je crois. Prenez la rue Blénac, puis la rue... Non, ce n'est pas ça. Donc, vous remontez la place, vous tournez à gauche vers la rue Chercher, mm -hmm. ensuite, vous tournez à gauche... Non, à droite, vers la rue Moreau-de-Jones, oui. ensuite, première à gauche... Puis, première à droite, et vous arrivez dans la rue de la Martine. C'est à cinq minutes. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu as compris quelque chose? Vaguement. Bon. On tourne à gauche, hein, puis à droite, encore à droite, puis à gauche. Non, à droite. Non, à gauche. Attends, je sais où il est sur magasin. Suis-moi. Tu es sûr? Oui. Allez, je te suis. Désolé, tu viens à Fort de France pour visiter et tu n'as encore rien vu. Tu sais, finalement, c'est pas mal. On visite la ville. C'est vrai. Tiens, il est là, il parle. Oh. Et maintenant Maintenant Il a mis 10 mois sec. On n'a plus que 5 minutes, la pause ferme à midi. Dépêchons-nous Oh non C'est déjà fermé. C'est important Oui, c'est pour mon père. Il veut que ça parte aujourd'hui. C'est pour où Je sais pas, pour trois îles. C'est loin Oh non, pas trop. À 20 minutes en bateau. On peut y aller Tu as envie Oui, comme ça je visite. Ça marche. De la mer, génial, non Oui. Regarde ce bateau, comme il est beau. Pas mal. Qu'est-ce que ça déjà C'est la cathédrale. Bienvenue, madame. Merci. Oui. Au, Au, revoir. Revoir. Au revoir. Voilà. C'est encore mieux que la poste. Hey Il est une heure. Déjà Je commence à avoir faim. Pas toi Si. On va manger quelque chose Bonne idée. Tiens. Ah, à ce café là-bas. D'accord. <rire> Va rentrer chez moi. Merci pour la balade. Salut. À bientôt. J'ai gagné. Ah oh, oh, oh. oh, Lucien tu as mes fruits. Oui. Tiens, et voilà. Merci. Merci beaucoup. Et voilà ta monnaie. Tu as mes livres et mon disque compact. Tiens. Génial, c'est très gentil. Et mon paquet. Euh, C'est fait. Je te remercie. C'était très important. Et voici le journal. Ah là là. Et au en fait, le fort, c'était comment ah, On n'y est pas allé. J'ai de vos <rire> <rire> <rire>